Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, enfin les infos fiables sur le Muséum V2 et vous allez voir les expertises et les bonus rendent de dingue. On va aussi s'intéresser à une petite vidéo historique de deux ans de Top 24 Imperium. Et vous allez voir, l'évolution a été dingue sur certains royaumes. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne.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 Je vous parlais donc de cette vidéo qui nous retrace deux années d'historique de top 24 Imperium. Ne pardons pas de temps, ne perdons pas de temps regardons ça tout de suite. Vous allez le voir, ça commence au mois d'octobre en 2020. On a le 1556, le 1636 et le 1401 qui sont en tête des puissances du top 300 gouverneur T4 plus T5. Kill point, hein, ce de toute leur histoire et regardez le 1556 largement en tête, on voit le 1254 au mois de novembre qui commence à arriver, le 1401 qui prend la première position. Qui va le garder un certain temps à ce stade là, pas de 1960, pas de 1846. Tous ces royaumes là ne sont pas dans le haut du classement mais vous allez voir ça va changer. Le 14-01 on est en décembre et toujours en tête. Le 15-56 et là le 12-54 reste dans le top 5. On a des royaumes qui ont totalement disparu aujourd'hui hein, qui sont encore là et regardez. Au mois de décembre, au 1er janvier 2021, ça commence à changer. On a le 11-14 qui sort de nulle part. Le 1612, pareil, hein. ce royaume-là commence à arriver. On n'a toujours pas de traces hein, de certains des gros royaumes qu'on a aujourd'hui, comme le 1960 ou le 10-34. Le 14-01 tient bien et la explosion du 1254. Mais le 1401 résiste. Le 1846 est arrivé en force. Il prend la deuxième place et vous allez voir, ça va aller très vite pour le 1846. On est en mars 2021 et il est encore en deuxième position à ce stade, suivi du 1254, le 1556 qui revient. Le 1307 qui est d'ailleurs encore dans le top 10 des plus gros royaumes hein, est toujours là. Et le 1846, regardez, au mois d'avril, il commence à remonter sur le 1401. On a un roi des royaumes qui arrivent en bas en force, vous voyez, il y a beaucoup de mobilité et... Voilà, le 1401 après 7 mois en tête est dépassé par le 1846. Il a repris brièvement la tête au mois de mai, le 1556 est là, le 1254 est là, le 1307 est toujours là. Le 1254 prend la tête juste avant l'été et on est en 2021. On est il y a presque deux ans et là le 1556 regardez, le 1556 fait un jump de dingue avec une méga migration en cours et regardez le 1846 qui lui aussi remonte mais le 1556 est très très loin de l'an devant on est en juillet 2021 et de très loin en t4 t5 le premier est le 1556 mais il va y avoir aussi des méga transferts sur d'autres royaumes comme le 1846 comme le 1254 au mois d'août regardez le 1846 Désintègre littéralement tout le monde au mois d'août hein, avec une méga migration à son tour et il prend à la rentrée septembre hein, la tête. Mais c'est pas évident car les gros KvK sont lancés. Le 1365 fait son apparition dans ce top 3. Il prend la deuxième position. Vous avez vu, hein, on est déjà à un an écoulé de 2020 à 2021 et le 1254 est là depuis le départ et le 1556 comme le 1307 aussi. Le 1846, on est au mois d'octobre 2021 et toujours en tête, hein, ça fait déjà plusieurs mois qu'il trust la première place. Le 14, les 14-12 est aussi là. En revanche, hein, le 14-01, plus du tout de traces. Le 12-54 est en embuscade du 1846, suivi du 1365 et du 1860, donc qui est en quatrième position. La cinquième marche est occupée par le 1307. Et là, on est en décembre et le 1365, énorme, arrache la première place au 1846. Rappelez-vous, c'était un KvK. Énormissime où était le 1365 et là le 1254 prend une énorme migration en janvier 2022 et il éclate littéralement tous les autres. Regardez ce top 3, le 1254, le 1846 et le 1365 loin devant tout le monde avec le 1860 qui remonte. Au mois de février sur ce podium. Et regardez qui arrive en quatrième position. Le 1960 qui arrive en deuxième position en même temps. Le 1960 on a le 1846 qui est redescendu. Le 1365 hein, qui est juste derrière. Qui va passer à terme devant le 1846. On est en mars 2022. On y est, on est il y a tout juste un an. Et le 1960 éclate le monde, regardez ce score. Le 1254, pareil, il repasse devant un mois plus tard. On a évidemment le trio des royaumes qu'on connaît aujourd'hui à présent, hein, qui sont bien là. Le 1846... Fait un retour de dingue au mois de mai 2022. Le 1846 reprend donc cette place au 1960 suivi du 1254, du 1365. On a le 1034 des Oneville, les 1307 et le 1093 qui sont remontés également en embuscade. On est à présent... Au mois de juin 2022, on va passer en juillet et durant l'été, il va y avoir le méga KVK en juillet-août et août qui va encore une fois permettre à des royaumes de remonter. Vous voyez, on passe au mois de juillet et on est sur un des KVK les plus épiques qu'on a eu dans le jeu qui permet aux 1254 et au 1556 de remonter très haut dans le classement, tout comme le 1960. Le 1846, hein, après également un hein, KVK énorme, arrive, là c'est pas une migration, arrive à reprendre la tête. Mais le 1960, hein, qui a gagné son dixième KVK d'affilée, là prochainement va être fermé, va être terminé. Qui reprend la première place, il va avoir du mal à la lâcher. Le 1960, loin devant tout le monde, hein, en septembre 2022. Le 1254 qui va remonter également, le 1846 qui va se laisser passé puisqu'il a eu quelques difficultés à ce moment là, à la sortie de l'été, on est en octobre 2022, il y a tout juste 6 mois, le 1365 le 1254 le 1254 remonte en force sur le 1960 qui ne lâche plus cette première place le 1365 également remonte devant le 1254 on a le 1846 le 1034, le 1556 le 1307, on les connaît ces royaumes on est à présent plus proche de notre mois de mars 2023 puisqu'on se situe à présent en novembre, décembre à présent. 2022 ça bouge peu en janvier ça va bouger avec les fêtes on a eu également de très gros KVK et regardez on a le 13.07 qui remonte le 18.46 qui descend le 10.93 hein, au niveau 18.46 il passe le 18.46 le 15.56 qui a sombré on est en janvier il y a eu la méga fuite du 15.56 donc forcément les gros ont migré donc le, il est descendu dans le classement le 1960 garde cette première place en janvier 2023, le 13.65 est deuxième, le 12.54 est troisième, on est en février, on arrive à présent au mois de mars, le 19.60 hein, avec son KVK de ouf comme celui des One V. Et voilà, on est en mars 2023 à présent, le 19.60 est premier, suivi du 13.65, du 12.54, du 10.93 et du 13.07 Vraiment énorme de voir ces deux années comme ça s'écouler de euh, de variations de puissance en kill T4 T5 des royaumes. Je trouve ça très intéressant. On voit que certains royaumes très peu, mais certains comme le 1254, c'est quasiment le seul. Le 1254 est dans ce classement et bien positionné depuis deux ans, deux ans et ça va durer encore. Le 1254 donc ne lâche pas l'affaire. On se demandait, on en discutait sur le Discord d'ailleurs. Et mettez-moi votre avis en commentaire pour, selon nous, notre discussion. Hein, ce qui fait qu'un KVK, qu'un royaume, Plutôt va durer aussi longtemps dans le top. C'est dû à des joueurs emblématiques et c'est le cas du 1254. Un leader emblématique, Bunny, qui ne lâche pas l'affaire, qui est là depuis ce temps et qui motive sur ce royaume de, pour que les choses avancent. Il a fait venir Shizgul, notamment le plus gros streamer. Donc forcément, ça aide à la visibilité du royaume et ça aide maintenant à ce qu'il reste au niveau du top 3 dans ce jeu de dingue. Les amis, à présent, on va passer, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. si vous aimez ce genre de vidéo, je pourrais vous en montrer d'autres. On va passer à présent au leak du 1093, justement, du muséum, puisqu'ils nous ont régalé en nous sortant ce week-end un leak. Alors, vous savez, le 1093, hein, c'est plutôt des leaks fiables, voire toujours des leaks fiables, sauf quand c'est des fakes qui essayent de se faire passer pour le 1093 Regardons donc, alors ce que je vais vous montrer sur ce premier screen là, on en a déjà parlé, le leak d'il y a 7 mois à présent était vrai, mais c'est l'expertise hein, qui va être très intéressante. Regardez donc, on, en, on apprend déjà que les nouveaux commandants, donc on va dire les commandants muséum saison 2 du muséum, ne bénéficient apparemment pas de l'expertise. L'expertise est applicable que pour ceux qui sont sortis en V1. Genji Scan, plus 10% en défense et plus 100% en skill damage active. Bon, c'est éclaté, mais on l'avait vu. Enfin, non, c'est éclaté, c'est pas mal, pardon, c'est pas mal lui, je suis moi qui suis éclaté, c'est pas mal. Saladin, March Speed, c'est éclaté, valeur Attaque, c'est 100+. Plus. Constantin, on est déçu par le normal attaque dommage de plus 5% et l'infanterie attaque plus 20%. C'est pas ouf, c'est un commandant de soutien Constantin. Alors donc on aurait aimé des skills de santé. Alexandre le Grand plus 10% infanterie des France et normal attaque dommage réduction de 3%, c'est très bien. Tomiris, Archer, Else, 15%, c'est énorme. Mais March speed plus 10%, c'est éclaté. Edouard, franchement Edouard il sert à rien, je ne même pas ses skills, vous étane troupe attaque plus 15, skill dommage plus 5, c'est pas mal sans être ouf. On va se pencher sur ce qui nous intéresse le plus et qu'on ne savait pas, puisque ça je vous l'avais déjà montré, c'est le nouveau système d'expertise. Regardez, on y retrouve la liste de tous les anciens commandant déjà dans le muséum et on a une double fenêtre donc la fenêtre du haut c'est l'artefact lorsque on le débloque tout simplement et le deuxième c'est quand on va l'expertiser vous voyez une flamme deux petites flammes ou des sortes de petites pointes en or Regardez Ethelfleda, on l'a en normal, Ethelfleda plus 15% en attaque, plus 10% en marche speed. C'est ce qu'on a actuellement si vous avez ethelfleda débloqué, c'est ce que vous avez. Eh bien, si vous l'expertisez, vous passerez en plus, pas Ethelfleda mais le skill du muséum, vous passerez à plus 25% en troupe attaque, plus 5% de plus, donc 15% en marche speed. C'est pas mal, hein. ça fait déjà plus 10 en attaque, plus 5 en march speed. Bon, de toute façon, le skill de base, il est éclaté, mais ça fait vraiment une grosse progression. César, il va passer à plus 20 en dommages, donc on double les, tous les dommages donnés par César. Et on double aussi la vitesse de march speed. Ça reste pas ouf, hein. mais c'est déjà beaucoup mieux, forcément. Ensuite, on passe euh, à notre ami Richard juste en dessous. On, donc, on regarde Richard, Mars speed plus 10%, contre-attaque plus 3%. Bon, c'est pas oufissime, hein, mais quand on va passer à l'expertise, on a en march speed plus 15 et counter-attaque plus 8. Bon, c'est déjà mieux. Mais plus 6, pardon, c'est déjà mieux, mais c'est pas non plus une dinguerie. On pourrait s'attendre à mieux. Minamoto, alors lui quand il est sorti il a été tout de suite plébiscité, il a revécu on va dire grâce à ce skill, il était à plus 20 en défense de cavalerie, plus 25 en attaque de cavalerie, et là on passe à plus 30, mais ben, ils n'ont pas doublé, hein. et plus, plus 30 en défense, plus 30 en attaque, bon c'est mieux, mais c'est décevant. On a Martel également, 25 en attaque, plus, plus 5 en else, en infanterie health, il passe à plus 10 et plus 35 en attaque. La Martel c'est beaucoup beaucoup mieux. J'ai oublié en haut notre ami Frédéric 1er, troupe attaque plus 25 et plus 10 en skill dommage réduction normal, il passe à plus 15 et regardez troupe attaque plus 40. Alors lui ils se sont lâchés, vous remarquerez plus le commandant semble éclaté plus le bonus semble énorme. Le très utilisé YSG, archer défense plus 10, skill dommage plus 3. Et il passe à plus 20 en archer défense et plus 5 en skill dommage. C'est pas mal, c'est une bonne augmentation. K.O.K.O. en haut à droite, hein. Cavalry Health plus 20%, Active Skill Dommage Factor plus 200. Alors ils mettent qu'il plus 300 en Active Skill Dommage, mais plus 30 en cavalerie Health, 30%. Là, c'est énorme, il devient aussi, enfin il continue d'être intéressant. On a Barka, l'inutile, je n'irai même pas ce skill tellement il sert à rien. Euh, Med donc il passe de plus 20, et plus, plus 20 en Health et plus 5 en Skill Dommage à plus 30%. En health, en santé, c'est une dinguerie. Plus 20% en skill dommage, Mulan. Alors Mulan, franchement, c'est déjà un excellent commandant. Donc elle était en santé plus 10 et skill dommage réduction plus 10. Elle passe en santé plus 20, skill dommage réduction plus 15%. Bon, là, clairement, Mulan va devoir, va devenir un must have vraiment en soutien. Elle devient énorme. On a Charlemagne, bon, Charlemagne, il sert à rien, il pourrait lui mettre, regardez ce qu'il lui met à Charlemagne. Charlemagne, alors lui, il est vraiment étonnant. Déjà, Charlemagne, qui ne sert à rien, il était à plus 30% en attaque de troupes. Regardez, le mec sert tellement à rien, ça, ça se voit sur les skills. Il était à plus 30% en attaque de troupes et il était à plus 300% en active, skill dommage factor, hein, en compétent en multiplicateur de dégâts de la compétence active, plus 3%. Le mec, et regardez, il passe à plus 50% de troupes attaques. Hein. Donc attaque de troupes, plus 50%, active skill dommage, plus 500. Mais même avec ça, les gars, il sert à rien Charlemagne. Charlemagne, il pourrait mettre plus 100% en troupes attaques. Il sert à rien du tout. Donc ne vous embêtez pas à le monter. Hein. Donc on, il nous reste Ragnar et son plus 20% en Troupe défense qui passe à plus 35 et plus 10% en normal attaque réduction normal attaque réduction et il passe à plus 15% et on finit avec un Tumtosis il est pas mal hein. il est très utile en plus son skill ça va être pas mal il était à plus 15% en attaque des archers et plus 15% en défense, en santé des archers il passe à plus 35 en attaque et plus 30 en santé Là, pour le coup, il devient pas mal du tout. Si on résume tous ses skills, parce que ça, c'est ça qui est intéressant. Hein, ceux que je vous conseille de monter. Alors, évidemment, tous ceux que vous avez, vous pouvez déjà l'expertiser. Mais ceux qui deviennent très intéressants, de mon point de vue à ce stade. tout Mossis, franchement, lui, il me paraît pas mal. C'est un commandant secondaire archer. Mais le plus 35 en attaque et 30 en santé, ça commence à devenir très intéressant. Mulan. Mulan également, elle fait plaisir, ça va faire bien mal en soutien. Medmed second également, Minamoto pareil, Martel, je trouve que le plus 35 en infanterie attaque et le plus, 30, plus 10% en infanterie health en santé également, ça devient très intéressant. Les autres, je trouve pas que ça va changer grand chose. Bon, si, évidemment YSG, hein, parce que l'infanterie défense à plus 20% au lieu de plus 10, et le skill dommage plus 5% au lieu de plus 3, c'est intéressant. Sinon, les autres, ça va pas changer grand chose. C'est des commandants éclatés, ils resteront un petit peu moins éclatés. Mais là, ce Mulan, Toutmose Medmed Med Med et euh, YSG, et puis un peu euh, Minamoto, c'est pas mal du tout ces nouveaux skills. Ils sont même plutôt énormes dans les nouveaux commandants. Je vous ai déjà